One who young copia, Sumuno, Namisumina, Mamre, and Behuno, Messumuno, says Ada Nodone, who call now to me call heaven, Naman Cobia, and your problem. But the Amipasa Munsa is a time for Africa, say, Nyanibi, Yaniba, who say, Church is a business maker with no fear. Yo, adofa and then so mi mama kwaba ba jm tvg8 so be bibia wasanbre no mi da say say n'eso, wapao so be sha jm tvg8 na jumede fufro kra midi de brewer matun did the serpent knowledge and i say, serpent knowledge say or walkers here no nim di, no and na sambrea amaye krado. do me ba na midi, de no abre o mi wo ho na openi we me and in ma worker ni na, eye no il y a des ne qui ont ma que na suis na bien, je suis trop bien, mintie suis trop bien, je suis minu bien, je suis ni bien, je suis trop bien, je suis no, bien, je suis trop bien, je suis trop Be before Nina teach you a dear friend in Yankupon Yami nyami and I say maw and no side in ma moment and I say Omar that I I was a Nana no-mose senior denisity and sana yes it's and t-bibib or sambre no call JM to search JMT VGH whoo share that an idea me can say share S'abonner, na sur Fabra, en so fabra na bois. Je suis la mia toda mia là pour vous montrer la vidéo. Je suis là pour vous montrer la vidéo. Je mi là pour vous montrer la vidéo. Je bala là pour vous la vidéo. Je suis là ou gede la ou de la voie de la bon de la voie de la voie de la voie de la voie de la voie de la voie a la voie la voie de la voie de la voie de la voie de la voie de la voie le la voie de a voie de la voie de la voie de programme et à ta co-fé le fé dj a ta co-fé uh, m'a fait se baler m'a fa, m'a de m'a fait m'a m'a fait m'a fait m'a fait m'a Casa ce no je ni dire. Je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire ni je veux montino, ye je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux me que je a dire que je veux dire que je veux dire que je ne dire que que je do dire que je veux dire me je me dire ever. Akamba wakekwa de yuzu kasa na atumia bunti sima miba mekoni chen na mi ni nedim chichino, asishesobu ni njia bema jam sisi ya. <tune> Je suis un homme qui Abraham Abraham a a a et je suis un homme qui a été connu, qui a été connu, qui a été connu, qui a été connu, de a été brofo Conniche a oui, ça. So, Je oui, mm. hum. okay, uh, Francis. Blouji. <de son 9> OK. <de ne okay. sais okay. okay. oui, okay. oui, pas Francis un Francis Il y a Je ne sais pas pourquoi nous No, see a friend of Francis blow So there are many Mano. Some French branch of catching the One on of the identity, you know, Agbanyo, Agbanyo, say inquire. O Sofia un ou Traise, ou Bedini Bonia, ou a a Bedio, Sanadina, Sicilan, etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., ni etc., etc., etc., etc., etc., c'est JMTVGH. JMTVD. Je ne sais pas de temps. Je ne sais pas si un peu de ne sais pas si vous de temps. Je ne de Je ne sais pas un Je et y'a au moins, un homme. Il y a un homme qui a un homme qui a un homme qui a un homme ya a y'a homme qui a un homme qui a un homme qui a y'a a un homme qui a un homme qui a un homme qui a un homme qui y'a ya Na, na, vu que de se faire. de se pas de se faire. pas de se faire. pas en train de se faire. Ils ne sont se de se de ne se se je nanu mo sey e be hyadw mede na minim a de courant mi ah, oui. Alors, je suis là. Je bara, là. Je suis là. Je do là. Je suis là. Je suis là. Je suis alors, vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous Yaponko vu que vous avez vu vu que vous avez vu que vous avez vu que mais yo y maman yo yo qui yo fait des choses. Il yo a des gens y a des gens a des gens qui ont fait des choses. a des gens qui Nafa ne sais pas si vous la Bible. Vous avez vu la Bible. Vous avez vu la Bible. Vous avez vu la Bible. Vous avez vu la Bible. Vous avez la Bible. Vous avez vu la Bible. dem avez ugunsa, y Bible. Vous avez vu la Bible. Vous no, e so Okay. Uh, I'm going to start these uh, programs in English, okay. despite English is an European language, mm. and I cannot speak it like how they are speaking it, but yeah. because it's not my language, Good. but because of one and two reasons, I have to use this language which deceiving us. Mm -hmm. We were deceived by them. But I will use their language to explain one of two things for those who don't have, for those who don't understand, ways and okay. Ashanti. Okay. Uh, when we go to the Bible, they created a God for us, and they tell us that that's, is the creator. Mm -hmm. But when we come to uh, initially, it, it's not that exactly God that we worship. Mm -hmm. And we don't know the God that you are worshiping now mm -hmm. so we are confused on this X mm -hmm. we don't know the kind of person who called God that created by it, Europeans okay so uh, and for us for us reviews uh, many things for me to tell the, the whole world but my topic of this program mm -hmm. is separate knowledge okay this separate knowledge mm -hmm. this separate knowledge when we go to the Bible they told us that they have Titan some dragon And 2,000 years later, they will release it okay. to come and deceive the world. Okay. But not knowing, the serpent is a knowledge. Okay. So that means they have tithed the knowledge. Okay. But they know that within 2,000 years, our ancestors will come back to reveal the secret. That's the reason why they tell us that 2,000 years later, the serpent or the dragon that they have titled, it will come back to deceive the world que je suis? Si je suis dans la Bible, je suis dans la Bible. Je suis dans la dagama Je suis dans la Bible. la nous avons un ma de temps pour nous. Nous OK un peu de temps pour nous. Nous avons un peu nous. Nous avons un peu na nous. Nous nous. pour kun mm kun kun komo kono nbesasa umchiaba na afrisa name dio nbesaba Kenya nono enunti eno dia to trose muno sene biawo wonimba ho -hmm. sesene esitie enunti ho kaka no sa nesitie afi na esia follow nkakra nkakra pula mido pula mido vida vida quoi anio tatodia miide jivo ma jibana wa ma ganu bokoloba ayepo fo problemio fuma do wena vida alika I like Bulemia, yeji but no eh yeah for Gadoma because Blemia Omolona okay. and a mabber a mono no and Yama Globo of Blemia. No what ten perim Nangoi -hmm. Tami Yaji. Okay, so as uh they write this in the they wrote it in the Bible mm -hmm. that God have sacked the Adam and Eve from the garden. Mm -hmm. Not no wind. The knowledge that our forest fathers got, mm -hmm. or the way they discover the world, mm -hmm. they suck us from that knowledge. Okay. So now we don't know our left and right. Okay. And again, they create a God for us. Okay. So I want to tell that the whole world, all who is looking at me now, mm -hmm. I'm going to teach, I'm going to show how our forest father discover the world. Okay. Uh le quoi il faut bon niamey programme en tant que j'agombe bon aménage ma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 c'est no c'est le chasseur. Je ne sais pas si vous avez un grand grand grand grand grand grand grand grand grand et grand grand ye Uh, uh, yes, I, I, will, I will start with the English as I've told you already. Okay. And uh, uh, I've write everything in English, but I will, I will, I will show it in, in a tree and a way okay. so okay. that everybody should understand, understand. yourself. Okay. So the word starting from energy. Okay. Energy comes to air. Okay. And air to come to water. Okay. When you go to here, this is the spiritual. Okay. This is where we come from. Okay. Energy. Mm -hmm. air mm -hmm. and water okay. this is what we come from okay. this is a spiritual so if somebody is telling you that he's a spiritual man mm -hmm. this is what he's talking about the energy and the energy air, air and, and water, water. Okay. that is that the person is telling you that he's a spiritual man okay. but not no we know we are living in the spiritual and physical okay you understand mm -hmm. we are here and it's, We are here again. So when we are in the spiritual, we reflect it into the physical. So this is a physical. Okay. Energy come to ability. Okay. And air come to voice. Okay. And the water come to life. So this is a physical. So we are on this earth. This is a physical image. So, so, so uh, you want me to understand that the ability, voice, and life, life. This what we are seeing, but that this thing, energy, air, water, that came to ability, uh -huh, voice, and the life. And the life. Have. So, yes, this one, this is the spiritual thing. I'm talking about the spiritual and the physical. Mm -hmm. So energy and air and water mm -hmm. is a physical, is a spiritual. Okay. But when you suffer, you, you, you move it to the other side, mm -hmm. uh, physical, you mm -hmm. come to ability, mm -hmm. voice, mm -hmm. and life. So, but all these things working together, okay. so this, this, this, this energy, ability, air, voice, water, and love, this created everything on this earth. It became a human being, not a human being alone, for every creation. Mm -hmm. So, we are going to energy plus ability, plus the air, plus a voice, mm -hmm. plus a water, plus a life, is become a human being. Represent creation, uh -huh. every creation. You don't. Uh -huh. Okay. You see, when you go to when you, when you if you are going to school, when you go to school, they said ability when it's the energy it's ability to do work. Mm -hmm. Yeah, understand? Nah, yeah. Uh huh. And the air, mm -hmm. when it's transformed, it comes to voice. It's that's what that, voice. That, that, that's why you are hearing me. Yeah. And it's water when it transforms it comes to life. Like, that's uh -huh. so In this our body we have seventy percent of water. Yes. So these systems, that's the, everything that you are seeing on this earth. Mm -hmm. These systems create everything. So the energy is ability, the air is voice. Uh, and the water is, water is, life. is life. Okay. Uh, et yo eu, a eu, et y'a, y'a, y'a, y'a, Mm -hmm. uh, it's i is coming to the ewe language okay. uh, is coming to the ewe language okay mm -hmm. so everything that we are seen on this earth created by distance okay you understand but this one you can never see it Okay. You can never the speak energy, the, in and the water. Uh -huh. And uh, this wise, you experience this on this edge. This is the physical. You, are, you experience the ability. And voice and life. life. Okay. You understand? That's the reason why when you sleep, we say we have a dream. As soon as you have a dream, then you come to this side. Okay. This is tight when you die, this is where we are, you are coming from. Back again. Energy, uh, energy. Uh -huh. Okay. You understand. Mm -hmm. So this is where we are getting our spiritual people are helping us on this edge. Okay. So so so can we say that when our spiritual people sleep, they go back to here? Yes, they go back yeah, to I here. No more here. No no no no so no, no. Anything here. They get it. Then they come are, here. They come here. Uh, to, uh, yeah, yeah, yeah, yes. okay. So if somebody is telling you that he's a spiritual man, mm -hmm. that means he's he is is getting something from here. He gets some knowledge from here. Okay. And this knowledge that is getting from here, we all can discover that knowledge. We all, yes, we all can do it. But if you don't, no. if you don't know, if you can't do it, if you don't want it, that will. Advance. Is there any special thing that it's not any special thing? Is there any special thing? Are you sure some people are doing meditations, or people are Meditations a... are taken from here. This is where we are coming from. Mm -hmm. You understand? As you are in a physical now, mm -hmm. if you want to do the spiritual things, unless you come here. Okay. You understand? Because now you are in a physical. Mm -hmm. You understand? So I will show you how the white people use this thing to create God for us. You understand? Mm -hmm. So this thing, this thing, this thing, this, these are the creator. You understand? These are the creator. Mm -hmm. But this one, when you come to here, then you see everything that he creates. Okay. When you come to this one, mm -hmm. then you, you see everything that he creates. Okay. You understand? Mm -hmm. uh -huh. But the creator, all the universe, all the trees, all the everything that you are seeing on this earth, mm -hmm. created by energy, air, and water. And there's many things in this thing I will come to release later. Okay. Uh, Your all me just say who follow. They all can say energy no, I'm rough. Our friend no, eh no, any water no. And no, any idea. If you meet Bobby, be able to be a CBI. And if you can say, we free energy, we can say we treat them. I say ability no. Now, eh, we so free hobby they And no, voice no, say and nina We can say, now if we free water, no, and we so free man, no, no, we can say in Quan, in Quan, no. When you gather all these things, you you you see the human being. You see the human being. As is the creator, this is the creator, mm -hmm. and I say that this is this, this is the creating everything. This creates everything. That's created everything. You understand? So the human being created by these things. Okay. You understand? And every creator, not be human being alone, all the animals, mm -hmm. this thing, this thing created all them. Okay. This thing, air, energy, air, energy. who create everything that you see on this earth. Okay. That's when I say energy plus ability plus air plus void plus water, and they become life. Then you will be a human being. So I will show you how this thing is discovered by African okay so let's continue so i will show you how the uh, people some of the people can use this knowledge to create a god for us okay je ne sais pas si vous avez un petit peu un de temps, vous avez un petit peu de un petit peu de un de temps, petit Uh, um, okay, now, uh, we are, now we are going to the, from here we are going to Nakan, then when I go to the, my own language. Okay. So this thing, they, they, they, they're using a name to represent this energy, air, water as a god. Okay. These words, but I've told you, uh, don't forget that energy, air, water, ability, voice, Life is you, yourself. Okay, it's you, yourself. Because we are the spiritual and physical. Okay. So Truth here. Mm -hmm. Oh, oh, oh you are spiritual that came to the physical. Uh -huh. From the physical, you are to, going back yes, to one. Right. If, if Yes, right. If you are not here, mm -hmm. when you sleep, you mm -hmm. can't have a dream. Okay. This is why, when you sleep, this is why we are getting, when you, for example, for example, if you are working you so I'm going to relax. Okay. This is why we are relaxing, because this is where you come from. Okay. That's you see, understand. Mm. So those who that I've told you that those who know things that's going on, that's why they are using it to uh, to, to again for the, they are doing t bad things, all this. Okay. So they they use. I don't want to mention anything like how you said it. Okay. They use ability, air, water as a god for us okay. to worship. Mm -hmm. This is why the things is coming from. Okay. And when you come to the physical, you they use ability, voice, life as a Jesus Christ. Jesus Christ. Mm. They use ability, voice, life, as a Jesus Christ for us in a physical. Mm. So when you go to the spiritual, they use God. That's the reason why they say God is a spirit. So if you want to worship him, worship it in the spirit. Okay. You understand? Yeah. But the Jesus come to life which every physical. Everybody's seen it on this edge. Okay. So ability, voice, life, come to Jesus Christ for us. Okay. I want this thing to for the whole world. I'm making this program for the whole world to see, to understand, especially the Africans, to see where we deceive. And when we are worshiping somebody, Uh, then you know that you are worshiping yourself because these four things is you. Okay. These four things here, these six things here is you. Okay. That is the reason why I want to go there. That is the reason where they are using number three, and number six, and number nine to do many things in this earth, okay. because number three is a very important numbers, okay. and when you add these numbers, you get number six. But when you turn it, you get number nine. That's why I don't want to, uh, from zero to number nine, I'll come and kind of explain it later for the whole world to understand. Okay, So I'm going to end here in the English language. Okay. So I want you to tell you that the energy, the God that we are, we are calling in the church room is energy, air, and water. So if you go, if you date the church room now, worshiping God, then you are calling this thing. And when you are calling Jesus too, you are calling ability, voice, life, which is representing... You yourself. Okay. <coughs> Anyaibla ma miyato diya lenya ba agbanyo lenya ba manya agbanyo. Agbanyo. Energy, <Okay>. air, <coughs> water. Yai uko koko <Okay>. nemi be lenya God yake mi yoyo. Yoko ability, voice, I call lifea. your koko nemi be Jesus Christ amiyoyo. Alabana energy, air, water. Anya yike mi mo koko mo amba leko bele dongo. Yike mi mo ponio anya yike le koko Ta yai uko abo mawa.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 And no I si e e no and no are the no ones no And I God, are going the ability, no voice, no, and life. no can see how we are going If you say we are the energy the air the water no the only and the only and no the no, no, and Okay. Okay. Ha, uh, uh, mm. and our voice, in, in so say the hear. and the life, and say we no We say we feel. We say we understand. We say say we say say no no say we say no and the So as he come to the physical, he existed on this earth. So but he is telling us that he is in father. Mm. And the father also in him. Okay. That means he's come from what energy, water, mm. air, and water. Mm. And he and, and, and, and, and, and, and came to physical ability, voice, and life. That's why he said he's in the father, and father also in him. I'm ending here in the English language. So I'm going to three language how our forest father Discover okay, the knowledge. But energy, eh, voice, life." I voice see, Jesus so free energy, eh, and water, Timi, ability. Uh, voice, la vie, et la vie, la vie, la I You see, I'm the free three language, three language, three language. You know. And can I we a And I can't. I know they are making see So I can any airways. Anyone discover the world, the knowledge on this age. And today I can't for by about no. That's the end of the world. That is the beginning. The, African, the, end, the, no, the end okay. the, uh, of the world that's the end that's okay. so bible mm. the end of the world mm. it's not the world now your to say the end of the the world little the end of the world on a we on a dit, on a dit, on a dit, on The entire officer starts from honey said say, "Montiamo ye." Now we mi I a je suis un peu plus jeune que moi, je suis un peu plus jeune que moi. Je suis dashi peu plus jeune Tami Segoma Je suis un peu plus jeune que moi. Je suis un peu plus han te mo mo mo follow na na discover na eti na okay na ba na se mm se se generation se a what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 je Darani sais pas si vous avez vu que ne sais pas si vous avez vu que je suis en paix. Je ne kunya pas anana nomu nim sɛ enyema mensa wo yɛ me hano. ba kye wo 2 first one yɛ 2 mi okay first one adia nanano e discover sɛ nuno e bossu na saa ase a enyɛ sɛ nyankopon wɔ on me dis qu'on va y aller. On est bon sur On est bon sur la sassine. et est bon sur la sassine. On est bon sur la sassine. On est bon sur la sassine. est bon sur On la Near my means, Sawin na Ananomo, e discover the whole world, say, Anuna. A boss soon as I see, O Pedja will nimwa, O Musa, Yasimu, O O do need to faba Musa se soon ni the Hocker O Cop one more, O se one da the Hocker Nananomu Nananomo discover, say, adia dear, a boss and mani na Nanon. Now you to inframa any framer, Okay. Move ni ye O's a plab on prepare because some me prepare na so okay call social media say africa i from 2000 a year now before now i starting Enframa, Nframa a Muframa Muframa, Obahanuma. Anu and she, O Bahanuma, and noon an anu discovers a noon a Sony Okay, so what yes, yes. And see what the what the two me, all the two menu be too many be acophysical, where you're where you're spiritual. Mais mm. quand ne spiritual. Et je ne sais pas me. me et me a, Le spiritual. level, ce que because on tu me. Et tu es de Et tu es de Et tu es de Et tu me. Et tu es de mais il y a un canapé, il y a il me a un e un canapé, un Et a un canapé, un canapé, un canapé, un canapé, un canapé, un canapé, un canapé, un canapé, un canapé, un au na. C'est so, ça. C'est ça. kasa ça. kasa ça. C'est ça. C'est ça. na ça. En, so, uh, na no. we, ni, na no. eh, na na no, da Seni ni pa da sani we ni nyama nyina e ye ni pa sani no A, to, ad, me to, to me ocra ni ena, yeah. e ya enu e ni pa da sani enti ni pa no you are you are oh, oh, sen, ohye, Seni, o ye ni pa da sani enti na mi ka woda wusu dai because so woda pe oba oba amra mm. wonya nipe kra ni ni kwano no waba ha inframani inframani ehne no waba ha nti aha ni spiritual no omu omu ka se we obi se na makacho so obi se spiritual mana aha no because spiritual realm it's called realm because un powerful ha e no mu ha na bo muwa ani wa ni ni paradise ni so ti as inti two tu ya ye yisu na ka sa no no e che ye So qui a séché ni au mois ni au mois de septembre, ni au mois de a En t'adoue, on est ni part d'assentiment. Démitent ça, nous nous démitions. a séché. C'est nous. Anna ou Ça quand il dit, quand il est a a il dit, il ne peut pas dire, il ne peut pas dire, ne peut pas dire, ne peut ne peut pas dire, il ne ne peut pas dire, il ne peut pas dire, FMO, I'm a watcher, say the person would say now. no, you see, I didn't know turning in our own car comes good But and Now we are catching an orchard, as you say, and I we They are and doubting in your tempted Follow, say, kwa na be better Ok. en no a mean from any is you a a ni ni en e ni so na Nini na de wellin, na Jumaboum, et tu vois, ou tu vois, ou fiamino, à dire, créez, à dire, ou à bon nini. C'est cela, ou du et ne vous nipez bibia, ou au tome, ou au tome, ou au tome, ou bibia odi oni we eko ou au tome, na au so ou au tome, ou au tome, ou I can ou au tome, ou au tome, ou au tome, da Enti so because me die so me su die or die no e was <laughs> sum aba aha ye sum ye mfan ye ni hu na inna spiritual level no Enti I was sum aba enti na me say o musi mi su die mi su die o su a sum aha ni na ye sum kabi Enti awiasin na ye tim no awiasin no created by awiasin no asuna elle assassin. Et c'est un bon pain. Et c'est un bon pain. Et bon Et c'est eh, bon pain. Et c'est un bon pain. Et c'est un bon pain. Et c'est un bon pain. Et c'est un bon no Et c'est un bon pain. du c'est un bon pain. Et c'est un who Nesi wo oh, koko dabebinu ni ukila na wo huna hifa na wo ko nozo so, ese uh, wo uh, huna uh, wo jina humi kwa, muena, ha, ah, ono ko na wo ko suka bi mu ena ha a horo fiba ye nti wako, jina humi wa ha no ena wo koko hanu mu na eni eh, omomwe eninu eh, wo koko honu ma aha no aha ena enkrofobia omutumi atua she ono aha no mbanya wo nti na wo na eh e tula bia o yeyino no operating the whole distance Nessu ni Operating operating ina operating no Oh, okay so ti um, um, operated the whole this you know mm -hmm. now what we operating so be bi catch by just say uh, uh, physical ma mm -hmm. mm -hmm. uh, because no matter how baba and And because Because of her form, her a good And to when, I knew uh, uh, when you know a good And I know when you know your papa is a good So as soon as said, the old year, they were over-created. You your papa ni a na one. You know your papa is na good one. You know your papa is a I hired JMTBGH. I think last one. Knowledge. Mm. <OTIS> na you uh, to me. I yeah, Na man now, bro. Now, what to me, I Nin un homme. un un un un un Okay. me n'y okay. paranda, à a, a, y okay. a, y okay. a, to a, y a, y a, y a, y a, <laughs> in omopretini omu pretini na boom, ne so muni om no, uh, a hano had the uncono, a dross was solid demono. Mm. Because asama Micano Sonko Bia uh so, um, video where uh, Shema obiana obi and um, tono beasi, send so, a bay over to me, one cast I you are capable to do everything for yourself. Uber mm. to me a ye be, be away then, obe to me a yeah se, see, no mubayano, ye, om be easy in paddas and any free honour mini animal, only my dear municipal. Omway ni padas and any free honour. Ana uh, omudi omudi nyami e eh dia representing hamayu nyami ana omudi representing representi hamau ana uh, hano omu represent Yesu amau so ti a share we omu yeye omudi omudi omu nipa daseni diphero a koren ananomu ne den enyen imdiene because a hano because omu se nipa sani no nipa dana sayeni a se ma mekano a da ehunhum eba hunum esa ko hunhum enti do musi nipa da sa ni no no we e nippa ada sa so ti asi because friha baha o friha no o friha no nippa ha nipa ada na sa enti we o omi o mi nipa free ho because the nipa and se niti ho na o ti niam a we asi a obi subium ni su biom o nshi obi he capable for himself. Et tu c'est, dit, tu c'est un say c'est un clofou, tu sais, c'est un clofou, tu sais, c'est un clofou, c'est un clofou, y a ah, eh, veux que tu moi. Je que tu sois moi. Je veux que tu sois tu mi moi. Je a tu Omatumi ma o So su do so ya ma bomb Oh my So en ti ranka said ya ma we na nka mu chira ye, en okay, so mu chira wa, hwa na obi che na si, won se obi asi bi En ti omu nse to me, I'm from a any you know. creating So, yes, yeah. I mean, I was I would be brave. Let a much money now. But, but, but, but, but, but, you but, but, but, but, So, until because way and any Pada's a body and ou pas na il no a un autre o maille. Il y a un autre chef de maille. Il a un y a un autre chef de maille. un a un autre chef de a de y y a un a a Il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 Na we an de man, and the was to a doha here. who and do name to problem. But the person it's time for Africa, say, Yenibi, Yenibedaho, ni church is a business maker with no fear ọfọmí sama ma kwa babio mọsa abram etwa mi hono nya brẹ etwa mi eh nẹwọse mi na nti senior ye guso no in nti asẹ no eguso banka kan kaka agomos se ha baba bi de bi de mi jiba mi atoglonu se goma le ki o kokop bi de mi goma si mibona capter a mis à se les a dit a ya le programme, bouge bebley, y'a quoi de problème y'a, on va toucher une balle, mon lionyana magbantol niakblamu, osophume v, blonyana mese, amachichide ha, blonyana mese, baya ha gakblonyama disim tina et Yannel et Yamama, ta minamaï bopon, ni m'y a un timo mami koniche, ni entors un tchidiano, anakandiano, a deba kubi, ou hyper, y a pas de fédiano. Homo Cretis, an ya manema, yon. Homo, ça, wènu, so ma sa mani, dibi yon kupon, wèn yon kupon, a dibi an, a kampon, ou no, no, omni boss ambrani, a mani pawe, Yeah. Nen so, a tchidi apon yon kupon, a tchidi a ou from panda. A en a ou yon kun Oyonku yonku, dit qu'on avait yonku, qu'on avait dit qu'on a dit qu'on dit qu'on avait dit qu'on avait a qu'on avait dit qu'on avait dit qu'on avait dit qu'on avait dit qu'on So dit qu'on avait dit et dites-moi, je dans son je de dire, Et veux dire, je veux dire, je et tu je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, a veux dire, je veux dire, On veux a je On a je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, il y a a un manager qui est là. Il y a un manager qui Il y a un qui est là. Il y a un manager qui est là. Il y a un un est là. Il y Il y me un manager qui est là. Il y a un And I'm sure not the an medical I can. discover the knowledge on this Africa. You I almost the end of the world, the name of the world, where o now on my deceive the You then I can phone away for your bacupe, not just say, the whole Africa. So, say, because I'm discover that this thing no or me je ne sais pas si vous avez un mot à dire, mais vous avez un mot à dire, vous avez un mot à dire, vous avez un un Ok, Mia nous Quand nous avons un point, nous avons un phrase. Nous avons un point. Nous avons un point. Nous avons mawe owa crate mi discover ma je gomo to yevo go su suite i ma ma wu nda pas mo ka poji fu ni mi afu mi je ne sais pas si je suis un homme. Je pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un du Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne pas Il a ne Kobawungda, il y a huh. Fugbama, il y a Bluebama, il y a Gakka, il y a Didjibe, a un un sagoma y mais donc, comme a club de Boyan, et a a un ma tassa gomola, non, non, non, non, non, non, non, des choses non, On non, non, non, non, non, non, non, non, Na mm. machomu tu machu mm. de buga de eke mi mm. nya le a to gaka Oba kwa wo poglo no boyo la boma ta to amaro bomo zon gaka eh, mm. euh, y a des gens qui ont fait des choses. Ils ont Ils ont fait des choses. Ils ont fait Je suis un homme qui a suis OK, le Il y a tout qui été Il y a Il Yeah, I may stand for air. Here I may stand for a cheap. That's water. Water. As I I may be a good bomber. I may a a have a have a a <laughs> mm -hmm. physical ever sir. As you say, mea in energy okay because another name the reason why the call the is a Torah language The A way is a Torah language is that. The have a many word for this word. Mm. This word, mm. It's Torah language. a mm -hmm. mm -hmm. the same of this thing. Mm. America, Mm -hmm. Okay, the, the, the, the way is the Torah language that they are talking about in the Bible or if they, in our history yeah. is an every language. Yeah. And I can't even... I can't do it. I can't I can't do it. I can't va fiscale à zousa, va fiscale va ton, va fiscale à zoumapo, à zoumapo, ça me laisse. Ça me laisse. Ma ne le Je ne pas le seul. Je ne suis le seul. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. ne a Je ne pas le seul. Je ne Je ne suis pas Je ne suis pas le Je suis pas le il y a des crétales. Il y a des crétales. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Je ne sais pas si nous avons un camfoté, pas d'assassin, ni pas de bâton. ma bête. fait la vie, la fille, nous avons la vie, nous avons fait la vie, nous avons fait la vie, nous avons fait la vie, nous avons fait la vie, nous avons fait la nous la vie, nous la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 quand tu es là, tu es là, tu es Eh, eh, eh, à me la fia, eh, oufana fia. va fia, eh, n'yay, n'yay, va fia, j'amène, eh, ou te ou, de quoi operate together. Je suis venu à la maison de ba maison de la maison heba, la maison de la maison de la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 Tant que tu es un peu plus grand, tu es un peu plus grand, tu es un peu plus grand, la es un peu plus grand, tu de un peu plus un peu plus grand, tu un tu un tu un T'as rien à dire toi. Ah, mais rien à dire toi, tu n'as rien à dire. de là, because a si le il y a un peu de discorde, il y a un peu de il y a y a il y a il y a il y a a il ta yema ta des gens qui ont fait des choses. ta y a des gens qui ont fait Il y a des gens qui ont fait des choses. Il y qui a qui fait a des gens qui a a des gens You can talk you this <laughs> guy, you me. You can represent You can tell me, I remember a Jesus, <laughs> Jesus Christ, you don't have a name. Because I'm you. Because Ma'u existed. When print the Bible, who exist. you Bible, Mala, can live in Jesus. I'm not il y a une Bible qui pour a Il y a Il y e e to create yesu nemi ta ni come yesu a do yesu a to jesus <laughs> if you oh my lord oh jesus <laughs> oh my lord ma nkejo si abo abo mawu e na go de big blama mawu bo kan il y a un ami, un sa, un nouveau, un autre, un autre Christo, un autre, un autre, un autre, un autre, un autre, un autre, un autre, un un autre, un autre, un un autre, un autre, un autre, I have about 261 million worth to touch the whole world. Wow. 261, no, two, yes, 261 million worth that I have for the whole world. Wow. And it represents number nine, that is the ending. So we only need a sponsor. Mm -hmm. Then I will declare everything for the whole world to see what is going on. So that people you what you are You you are calling yourself. You are calling yourself because a boomer back. you Because if you are not create Jesus. No, That never fear you are creating. that if you have a church, Jesus, you that my own man, and Why the creator don't have only one name? Oh, uncoverful. Yeah, Maria, dear, I'm just saying, if you a cap on it's a deceiving. Don't blame me. talk that one yeah, danu misma sa government bobo abamagbator ou nana amagbatadam adam satole adam satole abolam mata mauni dangoto ba magbator it's not that is the mini. Now, mawo mawo ya benyem de shade katafi onare na avawama kamona ba gbre manya all right apana wa vawo ngou amala gbre manya ejeba nanum cho le document le programme ya kemi wo ma follow nya step by step step by step yke wa nyu je suis a été un homme qui a été boo a été un a a été ta homme a a bo a été un homme qui ne été a a on a beaucoup a à vidéo vidéo là, ta ficha le programme a Ma ne de cas, alors au coup bluffer ni a été ébattu. N'importe qui bouge, il y a le vidéo que na affi a ça sa service. Nous va va va vidéos. Nous avons fait des vidéos. fait des de télévision. Nous 4 lui, mais bien, je suis dit que je suis dit 4, je suis dit que je y dit que je 4 dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je e dit que je suis dit que je suis dit que je suis je Nancy, vidéo, je Nancy, blendé. Je suis blendé. Je suis so SCP mama Ta Mwere shara katasi di howekola Mwere kena kwa nbo jeshi mawa wafina jeshi okay. okay. Mwere kena senti yen kabibri Na e, kuwe ma, Ibi e, ya ubi nyanti se Namba kui ya ba Togbé, il n'y pas Oh, il y a, a mais quand des de de on a des doux, on de des bleus, na de faire, de a des bleus, on a des verts, dana a des ta jababana mai, que e ma c'est ce le je le dire. Je Le dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je President dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux ready for data dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je ne dire, je veux dire, je mais il a de Il a Il a na aka ambe ye voice amanu there is no way for my Ghana and as africa my betumpo de ye ni nyana de agro ne di onu so osaka de same thing pone bi so so kasa na ni nse ma aka ne so 200 cent million west i represent the number 261 million west or da that ada e be representing number one now ka so we ne che say obi e be hu se ah ni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 eh mia bam ya yom ma ma because <laughs> me maji jiba mo ne nya ma cho the one mi amuyo ke pa parenchi enkata ma wo oba ambe ba tok ye nya ngontonto mi a yirami gbuyo yokenya ma ba to no yira mi na inchan temio wa ne yiji ntimo a de biara da dia mi eko up and down idi midi mono di eh e nananu mo o munhira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 je ne sais pas je suis un peu ne sais pas si je suis un peu un peu déçu. Je ne sais ne sais de ne un Na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 Problem, but the only person who a time for Africa said, Church is a business maker with no fear. So soon, are you know, your friend will help you now. One more you say, no,